Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons traiter un exemple de façon programmatique qui s'appelle Urotet et nous consacrerons plusieurs séquences à cet exemple. Il s'agit donc de l'épisode 1. L'objectif c'est de faire tout simplement une application simple mais construite programmatiquement et de montrer par l'exemple comment ça fonctionne. Donc on va avoir cette application qui s'appelle EuroTED. Vous allez avoir une version en Swift et une version d'Objectif C. Et euh, pour l'instant cette application dans cette première version eh bien elle va simplement faire apparaître et disparaître des affichages via un bouton et on ne touchera pas à Storyboard dans le développement. Regardons une petite démonstration. Donc je vais vous montrer que ça fonctionne de manière complètement identique sur les deux formes de l'application, la version Objective-C et la version Swift. Donc ici, je lance mon application. Vous voyez que j'ai deux icônes, enfin deux images qui apparaissent et quand j'appuie sur le bouton, bah j'ai en fait une espèce de, de va et vient entre l'icône du haut et l'icône du bas. Vous notez que si je lance mon application sur le terminal à l'horizontale, eh bien euh, les choses s'affichent de façon un petit peu différente, mais le comportement est le même tout simplement parce que j'ai géré le ratio euh, d'affichage pour que ça soit élégant dans les deux cas. Et enfin, je vous fais juste la version à l'horizontale de la version Swift. Vous voyez, ça fonctionne rigoureusement de manière conforme. Quelle architecture a cette application Eh bien tout d'abord vous avez le delegate. Le delegate, c'est quelque chose qui a été créé par Xcode et ici nous n'y toucherons pas. On le garde tel quel. Ensuite vous avez un ViewController. Le ViewController il vous est proposé aussi par défaut par Xcode. Par contre lui on va le modifier. Et enfin nous allons devoir créer une nouvelle classe vue, qui va hériter de UIView et qui va en fait s'occuper de l'affichage de la vue. On va en gros respecter le modèle MVC sachant que bien évidemment on va avoir besoin de la vue du contrôleur mais que vu la tête de ce qu'on fait on n'a pas vraiment besoin de M pour stocker les données vu qu'il n'y a pas vraiment de données. Regardons donc le ViewController en objectif C d'abord. Donc ça c'est euh, le ViewController. Je me suis contenté d'ajouter une méthode que je déclare ici. Qui est la méthode mon action qui sera associée à l'action du bouton. Et puis euh, je vais faire euh, le corps de ce viewController, essentiellement la méthode viewDidLoad. Donc j'ai ici ma vue et ici en fait eh bien je crée ma vue, donc allocInitWithFrame et je donne comme frame la largeur de l'écran parce que c'est a priori ce que j'ai lorsqu'on application démarre. Ici, je fais un set background color à blanc. Je dis que la vue, c'est une ma vue. Et puis, je fais un release. Je vous rappelle que je fais un release parce que l'attribut view est en mode retain et que par conséquent, le set view va provoquer un retain et que moi, à partir du moment où j'ai créé ici la vue avec un compteur de référence à 1. Il faut que je rétablisse l'équilibre. Le compteur de référence va passer à 2. Ça ne sert à rien que je sois deux fois directement et via l'attribut view propriétaire de ma vue et par conséquent je fais ici un release. Ensuite je vais programmer mon action. Alors mon action vous voyez que je vais avoir clairement quelque chose qui s'appelle Alien. En fait vous avez vu l'application ça va être un une image, une UI image view et en fait je vais utiliser la valeur de l'attribut easyDen pour savoir dans quel état se trouve mon application. Et donc si easyDen est positionné pour l'alien eh bien c'est que je dois effacer l'alien et afficher le smiley sinon je dois effacer le smiley et afficher l'alien. Voilà. Vous noterez que je n'ai rien à mettre dans le dialogue. Pourquoi parce que, vous euh, voyez, je n'ai pas de structure qui est allouée et dont je suis encore le responsable. En gros, si je n'avais pas fait le euh, release de ma vue, de la variable v, et eh bien peut-être que je pourrais le faire dans le déalloc. Mais euh, ce serait dommage parce que euh, ça n'apparaîtrait qu'au moment où je fais la déallocation et pas par exemple au moment où je pourrais avoir besoin, on n'a pas rempli cette méthode, mais de mémoire. Donc, en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que euh, encore une fois, il faut réfléchir quand on gère la mémoire. C'est à dire que ben, là, il n'y a pas de structure qui a été initialisée dans euh, la méthode init ou ailleurs, qui nécessiterait d'être remise euh, à zéro, enfin d'être désallouée et par conséquent, je peux me passer du dialogue. Regardons maintenant ce ViewController en Swift, sans surprise c'est évidemment euh, plus compact et si vous regardez précisément le code on fait rigoureusement la même chose, d'accord. J'ai ici le ViewDidLoad, bon, évidemment c'est plus compact aussi parce qu'il n'y a pas tout ce qui est relatif à la gestion de la mémoire hein, puisque c'est pris en charge automatiquement par Swift, enfin via Arc tout simplement et puis ben, là c'est euh, la même chose que je fais au niveau des actions. Alors s'il il y a un truc quand même qui est important, et vous pourriez être surpris que je n'utilise pas directement self.view ici et que je passe par une variable. Alors les esprits gérants disent, euh, Vous prenez de la mémoire supplémentaire. Alors d'abord, ce n'est pas parce que j'ai écrit let v égale que je vais prendre la mémoire supplémentaire parce que lui il peut faire la substitution. Mais en fait, j'en ai besoin. J'en ai besoin parce que self.view est de type UIView. Mais le compilateur n'a pas de moyen à de réaliser que je n'ai pas affecté une UIView mais une sous-classe de UIView qui est, sur ma vue est une sous-classe de UiView. Donc quand j'écris les choses comme ça, je dis let v égale self.view mais je demande à ce qu'il soit considéré comme une ma vue. Et à ce moment là je ne vais pas avoir de problème à faire v.alien, v.smiley etc. V display ne poserait pas de problème quoi qu'il arrive puisque 7 il provient de UiView. Mais alien et smiley sont des attributs qui dépendent de ma vue et qui ne sont pas dans UiView. Et par conséquent, si je veux que ça compile, il faut que je fasse Donc ça, c'est un truc, une espèce d'aliasing euh, que euh, je fais au niveau de l'objectif C. Euh, notons d'ailleurs, et c'est vrai aussi en objectif C, que le paramètre ici est inutile. Je l'ai déclaré, mais je ne m'en sers pas. Ben, maintenant qu'on a vu euh, les euh, vues contrôleurs, regardons ma vue. Alors, on s'intéresse d'abord à la version objectif C. Donc ça, c'est la partie déclarative. Donc j'ai déclaré ici, sous forme de properties, de UiImageView, Alien et Smiley et puis je vais déclarer ici une méthode qui me permet de faire un dessin selon un format que je lui passe. Je passe ici en paramètre un cgsize qui donne une largeur et une hauteur. Regardons le corps de la méthode. Alors ici j'ai d'autres variables privées donc j'ai encore une troisième UI image view, c'est euh, l'image du masque et puis j'ai la taille des icônes qui est calculée sous forme d'un CGFloat et puis j'ai le bouton. Donc ici c'est le initWithFrame, frame, donc structure d'un init classique, je ne reviens pas dessus et ici et eh bien tout ce que j'aurais dû faire en storyboard, il faut que je le fasse de façon programmatique, c'est aussi simple que ça. Donc là vous voyez que ici et eh bien euh, je fais un UI image view alloc init with image avec une image que j'ai créée, imageNamed. Alors vous voyez que c'est intéressant parce que image imageNamed ici c'est une méthode qui contient ni init, ni copy, ni alloc. Donc ici c'est une convenance méthode, donc ça veut dire que je sais que mon UI image ici est dans auto -release pool, mais comme je fais ici à initWithImage, probablement que le initWithImage, si vous regardez la doc ils le disent ben va faire un retain. et dans ce cas là à ce moment là le problème est réglé donc vous voyez que c'est à dire que cette structure là je peux la passer dynamiquement en paramètre j'ai pas besoin de faire un release dessus parce qu'elle est dans auto -release pool. je raisonne donc par contre ici euh, Alien eh bien euh, je récupère une référence sur un objet dont le compteur est à 1. Même topo pour smiley, même topo pour masque mais c'est différent pour bouton puisque le bouton j'utilise la méthode bouton with type. Ensuite je fais un set title plus dans l'état normal. Je décide que ce n'est pas un plus mais un espace lorsqu'il est highlighted, c'est-à-dire en fait lorsque j'appuie sur le bouton. Ici je fais disparaître mon alien en faisant cette hidden yes. Ensuite je change la police de caractère pour le label de mon bouton. Je change la couleur d'affichage de bouton, ce qu'on appelle la tint color. Je dis que c'est du rouge. Et puis ici je construis dans self, puisque self est une vue, je vais dire ben voilà. Je te mets le alien, le masque, le smiley, le bouton comme étant des sous-vues. Ensuite pour le bouton je vais faire le target. donc je dis que la classe qui est ciblée c'est le self.superview donc c'est la vue du dessus ce qui me permet de retrouver le view controller associé. Et puis ensuite je vais dire que ben, je vais construire un sélecteur, mon action de points, donc c'est un sélecteur de type mon action avec un paramètre et je dis l'événement que je veux gérer c'est UIControlEventTouchDown. C'est un des contrôles classiques que je gère au niveau de mon bouton. Et puis je dois faire un release de Alien, un release de Mask, un release de Smiley pour euh, ne pas faire de soucis. Je n'ai pas besoin de faire de release de bouton puisque bouton je n'ai pas utilisé une méthode qui contient alloc init ou quoi que ce soit. Et je sais que le add -sub -view, eh bien, celle va devenir propriétaire via le AddSubview. Deux boutons. Donc ici, mes compteurs KT1 passent à 2, à 2, à 2. Lui, il était à 0. Dans auto il passe à 1. Et dans ce cas-là, eux, j'ai besoin de les repasser à 1. Mais pas lui. Tout est bien. Qui finit bien Alors, bah, dessine dans format. Je ne vais faire que positionner les frames de chacune de ces vues. Vous voyez que je ne les ai pas positionnés au moment de la création des vues, mais je les positionne uniquement ici. Et là, qu'est-ce que je fais Eh bien, je prends le draw rect et je dis draw rect, self, dessine dans format, rect.size, puisqu'ici on parle un cgrec qui contient en plus, euh, comme vous le savez, les coordonnées à la vue parente. Là, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est le dessin sur une taille donnée. Alors, vous me direz que ce code-là, j'aurais pu le mettre ici. Mais on prépare le futur, donc je n'en dis pas plus. On va faire la même chose en Swift et vous allez voir que c'est très très voisin. En tout cas le principe ne change pas c'est simplement la syntaxe qui change. J'ai ici une variable privée. Là ici j'ai rendu mes attributs publics. Je n'ai rien spécifié et c'est ce qui permet au view controller d'y accéder. Alors en fait je au sensus besoin que de rendre visible le alien et le smiley mais euh, je les ai tous rendus publics pour qu'ils aient le même statut. Là ici ben, vous voyez que ça marche à peu près de la même manière et puis ensuite bien, la création, la méthode init eh bien je positionne, vous voyez que je n'ai plus à les créer puisqu'ils ont été créés au moment où j'ai fait la déclaration de la variable. Alors vous notez d'ailleurs que la variable ici est de type let dire mais comment se fait-il que j'ai le droit de changer ben, En fait la variable elle ne change pas, elle contient une référence vers un objet dont je peux modifier des attributs. C'est archi classique des langages objets. Donc ici je positionne les titres en fonction du mode normal ou highlighted, ici je fais disparaître la lienne. ici je donne la couleur, la tin color de mon bouton et ici je donne la police de caractère du bouton. Ensuite là je vais dans les méthodes suivantes utiliser self et donc j'ai besoin de faire mon super init pour pouvoir avoir self qui soit opérationnel. Je vous rappelle euh, je vous renvoie à la séquence où je vous parlais de l'initialisation d'un objet en Swift. Donc ici là, je fais les add sub view classique et là je fais ici le add target puisque je vais utiliser self pour référencer la super vue et accéder ainsi au contrôleur associé. Et là ici je dis que dans la super vue je prends le view contrôleur moins mon action donc là en fait j'ai donné la référence avec une notation pointée de ma méthode ce qui rend la définition euh, non ambiguë, il n'y a pas de problème et ça c'est le même événement que je traite. Alors euh, j'ai cette méthode qui est toujours requise euh, donc c'est Xcode qui existe que je l'implémente mais elle ne sert à rien et d'ailleurs elle n'est pas invoquée puisque ici j'ai laissé euh, ce qu'il me crée par défaut. J'ai ici la fonction draw qui remplace le draw rect en objectif C et ici j'ai la fonction decide dans format. Je veux dire en dehors des variations de syntaxe je fais exactement la même chose qu'en objectif C. Il n'y a pas de différence. La syntaxe est plus légère. Je n'ai pas à gérer la mémoire et vous allez peut-être vous sentir léger Ukaidi, Ukaida mais sinon en termes de comportement c'est absolument la même chose. En guise de conclusion, je crois qu'on a implémenté cette petite application que je vous ai montrée. Et c'est quand même pas très compliqué. Bon, on observe qu'Objectif C est plus verbeux, mais on a aussi la gestion explicite de la mémoire qui rajoute des instructions. Si vous utilisez Arc ou Objectif C, vous avez cette partie là en moins également. Et honnêtement, quand il s'agit de la gestion mémoire, si vous êtes rigoureux et si vous faites attention, tout doit bien se passer. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est quand vous serez amené dans des environnements un peu critiques, embarqués ou autres à gérer vous-même la mémoire, ben vous vous débrouillez et ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème si on réfléchit. Alors il y a quand même quelques règles. On va laisser notre ami Yoda conclure euh, en disant que avant de la construire, ton interface, tu décideras. Je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est extrêmement important. Vous réfléchissez et vous avez le droit de ne pas vous presser sur le clavier et de décider de enfin, Vous gagnerez du temps. Ah, je le mets où au bouton Vous savez, réfléchi avant. Donc ça, c'est un point qui est, à mon avis, important. Et la deuxième règle, c'est à partir de la taille de la vue, tes coordonnées, tu déduiras. C'est-à-dire que je vous recommande vivement que vous raisonniez à coup d'incrément ou de manière proportionnelle par rapport à la hauteur et la largeur de ne jamais manipuler de coordonnées absolues toujours euh, des choses qui sont calculées de manière à ce que si l'écran est un peu plus grand, un peu plus petit, ben, vous n'ayez pas de problème. Et puis si bien évidemment vous avez besoin d'un grand terminal et qu'il faut des trucs super compliqués sur un petit terminal, eh bien alors soit vous avez un code qui est complètement différent, qui différencie le grand du petit terminal, soit ben, vous faites une application sur grand terminal et une application sur petit terminal qui partage une partie des sources. C'est aussi quelque chose qui est possible. Alors, euh pour les contraintes, en particulier euh, si vous utilisez un système de contraintes, on en parlera dans d'autres séquences, euh, vous pouvez aussi euh, vous amuser à dessiner avec Storyboard. Euh, quand j'ai dit que avant de construire ton interface, tu la dessines, ben, en fait rien ne vous empêche de la dessiner avec Storyboard. C'est un outil comme un autre et euh, simplement de voir la tonche que ça a et après eh bien, de reporter éventuellement les ratios, les rapports, etc. à partir de l'information que vous aurez sur un projet bidon dont vous n'aurez utilisé que le Storyboard.